Et salut à tous, du coup c'est Tips j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude, je suis avec Monsieur Tips Wampy. Bonjour tout le monde Comment ça va Wampy Eh bien ça va, le Québec ça suppose bien. Ça va bien caribou. Et, bien. Et là vous vous demandez, mais sur quel jeu on est Ou pas d'ailleurs parce que vous avez vu le titre de la vidéo. Mda. Du coup, on est sur Don't Starve, alors c'est un jeu, un petit jeu de survie qui, est, qui date de qui date de quoi Qui date de 2013 qui commence à, à plouer tout jeune. Et du coup ça fait super longtemps qu'on qu veut vous faire une vidéo dessus. Parce qu'on euh, se fait souvent des petites parties ensemble. Vous allez voir c'est super sympa. Et du coup aujourd'hui on va se créer un petit serveur tous les deux. Et vous faire, euh, bah, vous faire découvrir le jeu et commencer une petite série. Et du coup un petit let's play. On va... Ouais, voilà. on va essayer de survivre tous les deux. Donc du coup là on est en train de, de faire un débat pour savoir ce qu'on met comme description. Et actuellement on vient de tirer une phrase au hasard sur un logiciel qu'on a conçu nous mêmes qui est absolument et donc, génial ouais d'ailleurs la phrase actuelle faut se trouver et dis moi dis moi un, sam un samedi soir Tips ou MP se touche avec un trilobit Oh c'est magnifique <rire> C'est magnifique comme on le serveur Oh c'est magnifique <rire> on on est Ok faire. attends redis moi Alors ce... un, un samedi soir virgule Ah non j'aurais pas la place <rire> Ah si c'est bon Tips ou MP se touche avec un trilobit Attends là dessus quoi ça déconnait ah c'est magnifique! <rire> ok vas-y attends je vais lancer, mot de passe on met 42 Bien sûr La base Et hey, let's go les amis, let's go Alors on va vous expliquer un peu euh, en quoi ça consiste Vous allez voir c'est vraiment sympa Remarque, Marc c'est peut-être toujours mieux que la phrase que je viens d'avoir en tirant au sort là Elle est magnifique Depuis deux ans une <rire> prostituée roumaine se touche avec un Pokémon dans le KGB ah c'est violent quand même. Ça euh, du coup là on choisit notre petit perso. On va partir sur le perso de base hein, parce que... Euh... Bon, voilà, il... moi j'aime bien. Il a ni avantage ni désavantages. Et bon. C'est correct. Attends tu veux que je t'invite par contre Ouais je veux bien l'invitation écoute. Hop là. Vas-y viens. De Donc du coup vo voilà euh, à, quoi, euh, à quoi ressemble notre petit monde en fait. Et nous on est sept enfants. Et notre but ça va être de survivre en fait. 42, le mot de passe. Ouais. Comme toujours. Dans cette nature hostile. Donc première étape, alors on va récupérer un maximum de ressources. Hein. Ça ressemble un petit peu à Minecraft vous allez dire. Euh, sauf que c'est pas en, en vue première personne. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même énormément de différence en fait. C'est beaucoup plus dur que Minecraft. Hein. C'est vraiment un jeu hardcore. Et vous allez comprendre à quel point c'est vraiment un jeu. Euh, genre ça peut très vite tourner au cauchemar quoi. Je connais bon nombre de personnes qui ont été traumatisées par ce jeu, moi compris d'ailleurs. Voilà, tu viens, vas-y. Je suis présent. On est parti Ouais, ouais, vas-y, je suis, vas hein, ça, je suis je pas, déjà je dessus. Hein. Wilson. Je ramasse des petites carottes. Ah, alors, du coup, euh, pour commencer, alors la barre des jours, vous voyez, elle est là. Donc on a les jours qui passent. Le jaune, c'est le jour. Le rouge, c'est le soir. Et le bleu, c'est la nuit. Donc, vous allez... Vous allez tout de suite comprendre ce que ça représente la nuit dans ce jeu. C'est la moitié. <rire> ah, voilà. Et du coup, on a trois barres ici. Alors, on a notre barre de vie. Bon, bah classique, hein, on tombe à zéro, on meurt. Euh, on a la, la barre de folie. Donc, je pense que c'est la pire des trois barres, en fait. Ah, c'est euh, genre... Euh... On est mort tellement souvent de folie. Ouais. Genre, il euh, y a énormément de choses, en fait, dans le jeu qui vous font descendre votre barre de folie. Et euh, bah, quand vous arrivez vers, vers zéro, vous avez des, des ombres... Des monstres qui commencent à spawner en fait, et à essayer de vous buter, etc. Et vous avez aucun moyen de vous en sortir, c'est vraiment très dur de s'en sortir dans ce cas-là. Et du coup c'est mort obligatoire, quoi. et après c'est en boucle. Donc c'est bah, assez as horrible. Vers la droite on a une petite savane, donc pas mal de lapins. Ouais, je parce vois qu'au qu nord il y a un petit... T'as vu il y, a, il y a déjà un camp de, de trucs là, je au nord. Enfin, J'en ai jamais vu en vrai, parce qu'ils spawnent que l'hiver. Mais il paraît qu'ils sont forts. Et du coup la troisième barre c'est la barre de fin, bon bah classique. Et euh, c'est aussi un des trucs les plus durs dans ce jeu parce que la barre de faim elle descend tout le temps et elle descend très vite. Du coup, le but du jeu, donc qui s'appelle Don't Starve, donc littéralement ne pas crever de faim, pas crever la dalle. Donc, le but c'est de, de trouver euh, constamment de la nourriture pour rester en vie. Donc, voilà, on est parti là, on prend des petites ressources. Je vous expliquerai un peu après euh, ce qu'on ramasse. Et il y a déjà des petites araignées là. Je sais pas si t'as vu, t'es parti où, t'es parti à droite. Oui oui, là c'est bon c'est bon. Ah tu te vois pas Ah je suis carrément dans la savane à droite. Merde, mais comment ça se fait que, que je te vois pas. Il y a déjà des grenouilles mec hein, elle est bénère hein. Ah mec c'est pas normal hein, je devrais te voir sur la minimap. Tu me vois pas Ah peut-être j'ai pas mis les modes Ah t'as peut-être pas la vision. Attends, attends, attends, attends. Vas-y essaye, déjà ça. Je, je te mets les modes rapidement, j'ai dû euh, oublier de les mettre. Hop là. Ouais c'est ça, je les ai pas mis. Euh, ça en met pas, c'est cheaté. Et voilà. Ça marche Voilà, voilà. Ouais, logiquement, c'est bon. What the fuck Je me suis tapé une déco, mec. Ouais, c'est normal, j'ai quitté ça. Ah, ok. J'ai besoin de te réinviter ou pas ou tu, Ça tu doit le faire, ça doit le faire, je devrais pouvoir. Vas-y, bah, je t'invite au cas où. Oh. <rire> Alors voilà. Rejoins la partie. Donc du coup, ce que j'ai ramassé là, on a des, des petites branches. Donc euh, c'est euh, un truc assez classique, hein. c'est comme l'herbe, genre matériaux de base, ça sert à faire énormément de choses. Enfin, sinon, on a des carottes, donc bon, bah, c'est de la bouffe. Le silex, ça permet de faire des outils. Euh, ouais, les graines, bon bah c'est de la nourriture, mais c'est pas très efficace. Du coup, ça sert surtout à planter des choses, etc. Et les baies, c'est pareil, c'est de la bouffe. Du coup, euh... Bah moi écoute je suis dans la savane là, donc je. Ah c'est bon maintenant je te vois. Donc en je gros vois. on a mis 2-3 modes. Euh... On évite les modes cheatés hein, parce que j'ai horreur de ça. Et genre on a du coup le mode où je peux le voir sur la minimap, map etc. etc. T'as con que c'est déjà né quoi Ouais euh, mais ça passe vite hein. Ça passe très vite. Je crois que j'ai ouais. pas chopé de silex en vrai. Hein. Euh, ouais le silex est rare au début de game. Hein. C'est ça que je suis en multi. Oh mmh. Mec j'ai déjà un. Ah putain dommage, j'ai pas de reconnage. Je suis déjà tombé sur un petit truc euh... Violet oh là. D'affect mec Genre il y a un animal j'ai jamais vu ça. Ça ressemble à quoi Je te dis il oh. y, y a des nouveaux trucs hein, depuis la dernière espèce, fois. Euh... Une espèce de taupe qui creuse sous terre. Ah oui bah ça c'est le DLC ça. Ok c'est tout. En plus pour ceux qui connaissent un peu on a le DLC, euh, le règne des géants qui apporte 2-3 trucs. C'est toi qui l'as non Ah j'ai un petit Skilex. Au plaisir. Euh, bah tu sais quoi moi je vais me faire un... Moi je vais me faire une hache et on va commencer à couper du bois rapidement. Et euh, bah, tu sais quoi, pour l'instant, on, on fait à la torche. Ouais, et euh, on essaye de se trouver un bon petit coin pour se caler. Non genre, non, en fait, se je se me, me suis la rendu torche compte. Euh... On devrait pouvoir à la torche, non ouais, toutes les nuelles sont super courts pour l'instant. Euh... Qu'est-ce que tu disais Tu trouves quoi euh, J'ai remarqué tout à l'heure que, genre, en fait, faut, vaut mieux pas. Euh... Enfin, tu sais, tout le monde fait d'habitude les... son camp à côté des, des buffalo. Ouais. Mais je me, suis con... je me suis rendu compte en fait dans la game que j'ai fait tout à l'heure que genre faire euh, pas loin d'un village de cochons c'est beaucoup plus efficace. Ouais, les cochons sont violents. Et genre c'est beaucoup, que... beaucoup moins rare que des bifalos. J'ai trouvé un filon d'or. Ah ça, bah, ça c'est nice putain. Hein. Si ah direct. J'ai pas de ouais. de pioche. Du coup euh, là on explore comme des porcs et on essaye de trouver un bon village de cochons. Parce qu'en fait. Euh... Ah ben bah, voilà, là il y a déjà une petite maison de cochons, deux même. Voilà. Du coup... Ouais, mais, mais on s'écarte un peu, tu vois. Genre on fait notre, notre camp un peu, un peu à côté. Ouais, c'est ça. Si il si y a les chiens qui viennent nous attaquer, genre on vient les chercher pour nous aider. Et, euh, et si on leur donne en fait des trucs à manger, genre ils peuvent nous faire des... Tu sais, des CD, enfin, de l'engrais. Ouais. Mais genre tu leur donnes de la merde, genre tu leur donnes des pétales de fleurs, ils te font de l'engrais. Et c'est super cheater. Okay, Okay, okay. Donc là, vous devez rien comprendre, euh, à son lit. Mais vous allez comprendre petit à petit. vite comprendre que le jeu est bien galère. Ouais, le jeu est très complet. Il y a énormément de choses et il est très galère. C'est comme si vous découvriez Minecraft quoi en fait, genre bah, vous comprendrez rien, vous comprendriez rien au début. Donc là, on a notre cochon, mais il n'y a pas vraiment de village pour l'instant. Là, je suis dans une bonne grosse forêt. Vas-y, on va buter cette sale bête. Hop là. Ah, t'as des Ah merde c'est la nuit hein Bah je vais rapide faire une torche dès que je vais spawn Oula oula oula oula Mon mec il attaque automatiquement C'est quoi ce bordel Tu te calmes C'est stylé genre là où tu spawns euh, Là où tu spawn t'as une lumière pour te sauver Voilà euh, ah ouais, Donc y a, du coup il Ouais ouais c'est pratique Bah sinon tu meurs en fait euh, Donc retour après une petite déco de, de Romain je sais pas trop ce qu'il y a eu Donc voilà, du coup, là c'est la nuit, et euh, vous vous rendez compte que, que j'y vais à la torche et qu'on voit plus rien autour, et en fait, genre si j'enlève ma torche, regardez. Genre, je vais pas vous faire l'exemple, mais en gros, il y a, y a un espèce de monstre de la nuit, je crois qu'il s'appelle Charlie, et euh, vous faites one-shot en fait. C'est aussi simple que ça, si vous avez pas de lumière et que vous vous baladez, euh, et que vous vous baladez la nuit, bah vous faites one-shot. Bon, ça, ça vous donne un peu le une idée du truc c'est très violent, donc faut toujours avoir une torche ou un feu à proximité. Alors, donc là on a une petite pierre, mais j'ai pas encore de pioche. Ah ben, mais je vous assure que la nuit c'est vraiment votre pire ennemi dans ce jeu. Quoi. Ouais. La nuit, la folie, tout ça. Ouais. ouais. Parfois vous êtes prêt à faire cramer une forêt juste pour survivre une nuit. Ouais ah, c'est ça. <rire> Attends, donc là c'est la partie un petit peu chiante. Il hein. faut qu'on récolte un max de ressources et surtout faut qu'on explore histoire de trouver. Euh... Un bon endroit où mettre notre base en fait Du coup vas-y toi pars au nord je vais partir à l'est Ah bah je suis au nord-est un peu Non non tu manges pas ça Ah la salope Vas-y crève Ah enfin, mec je cherche du silex je tombe sur du silex La toupe elle arrive elle le prend C'est <rire> sérieux sérieuse Ah mec moi je suis pas mal J'ai 3, 4, ah j'ai un bon petit filant ah, là. Ah bah ça c'est nice j juste que je trouve le skrillex Le skrillex le... <rire> Ah tu me tué Ah pas mal <rire> Mais tout à l'heure, en plus, quand t'as déco, je suis tombé sur un, un truc d'or mais du coup, je l'ai perdu. Ah, non, non, je ce... Parce que du coup, si tu déco, euh... bah tout de suite, euh, je coupe le serveur. Hein. Je pense c'est le bon réflexe. Okay. Parce que vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, euh, le temps dans un ce jeu, c'est votre pire ennemi. C'est-à-dire que si vous rentabilisez pas bien votre temps, c'est-à-dire que si vous êtes pas, euh, tout... pas en rond, quoi. ouais c'est ça, si vous êtes pas toujours actif, non-stop, en train de faire un truc utile. Vous allez très vite mourir en fait il faut, il, faut, il faut tout le temps Genre tous les soirs il faut se dire Ok j'ai besoin de faire quoi demain machin euh, C'est quoi euh, la priorité Qu'est-ce que je fais en priorité Ensuite je fais quoi machin Vous faites votre plan et pendant la journée vous devez faire absolument euh, Ce que vous aviez programmé sinon euh, Le temps va passer très vite Et après vous allez arriver à l'hiver Et l'hiver c'est la mort <rire> Pour l'hiver ou vous n'êtes pas préparé Ou vous mourrez le premier jour ça, Et du coup, faut vraiment réussir à se préparer le plus vite possible. Euh, du coup, l'hiver il arrive jour 21. On a un peu de temps encore, d'ailleurs, l'hiver ou l'été, hein, d'ailleurs, euh, parce que lâche. avec le DLC il y a aussi l'été. Hein. Là, on est là, on est en automne, là. Euh, ouais, ah, je crois. Je Mais alors, en fait, la deuxième saison, donc jour 21, c'est soit euh, l'hiver, soit l'été. Là, c'est l'hiver qui approche normalement. Bah, on sait pas encore, tu peux pas savoir euh, au début. Ah bah. C'est complètement faut aléatoire en fait, faut la deuxième saison. On est les deux en fait Ouais, ça, faut être prêt deux aux deux. C'est plus drôle. <rire> Donc c'est pire. Genre, le DLC en fait, c'est genre encore pire que le jeu normal. Vous douillez encore plus. C'est assez horrible. Et du coup, bah, là, euh, là c'est la saison cool en fait. Et c'est la saison où il faut se préparer à, à l'hiver. Donc faut vraiment être super actif et, euh, et faire tout ce qu'il faut quoi. C'est vraiment le, le petit moment où t'as le droit à un peu de répit quoi. Ouais. Donc là, on a une petite ruche, ça me servira plus tard. Alors, en gros, j'ai récolté quoi donc Ça, ça me servira à faire beaucoup de trucs, c'est une toile d'araignée. Ça, c'est une pomme de pin c'est pour planter des arbres. Hop là. Parce que tout repousse dans le jeu. Quand je récolte un truc comme ça, là euh, au bout de deux jours, il va repousser le truc. Sauf si je le déterre. Je Et les, ar les arbres, c'est pareil. Ouais. Ouais, j'ai des carottes, donc c'est nickel. Mais... Ouais, récolte un max de b etc. Enfin, du coup, ah, j'ai trouvé un truc pour se téléporter. Ah, t'es pas loin de moi. Ouais ouais, j'ai trouvé un petit truc pour se téléporter. Si je viens de me dire mec là où je suis c'est vraiment une mine d'or. De... Genre j'ai 15 d'or déjà. Ça c'est pas mal mais après pour l'instant la map elle m'a pas l'air ouf. Merde donc là vous voyez j'ai déjà plus de place. Du coup je vais devoir balancer des trucs. Mais mec mais... Genre c'est quoi cette map Il y a de l'eau partout. En fait j'aurais dû aller au sud du spawn. Hein. Avec... Bah attention... Bah tu sais quoi toi reste là moi je vais aller euh, au sud du spawn là. Il y a un petit chemin. On aurait dû aller là. Donc là, il faut absolument qu'on trouve un, un petit village de cochons. Et ce qu'il faut trouver le plus vite possible aussi, c'est un c'est un frigo. Enfin, des engrenages. Des engrenages. Parce qu'en gros, euh, là, vous, vous avez remarqué qu'il y avait des objets qui avaient une barre verte, enfin, qui avaient une couleur verte. Et en fait, c'est une barre de péremption qui descend petit à petit, qui va devenir orange, puis rouge, etc. Et après, l'objet sera périmé, en fait. Et du coup, il faut l'utiliser, il faut, il faut le manger avant qu'il soit périmé. Et le frigo, il vous permet euh, de faire en sorte que le truc mette beaucoup plus de temps à se périmer. C'est comme dans la vraie vie, quoi, en gros. Parce que, <rire> parce que, donc en gros, il faut faire des réserves de bouffe pour, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir en bouffer quand vous avez la dalle, quoi. Parce que vous n'allez vous pas passer tout le jeu à courir comme on fait là pour aller chercher des baies, etc. Il euh, va falloir faire des réserves de bouffe. Parce que par exemple, on pourrait se dire que le jeu, il suffit de manger et de survivre comme ça. Mais vous allez vous faire attaquer par des monstres, vous allez ouais, avoir des trucs tombés dessus. Déjà, la nature est vraiment contre vous. Du coup, il faut vraiment mmh. réussir à vous préparer contre tout ce qui peut vous tomber dessus. Ouais, le jeu va évoluer petit à petit et donc faut être bien préparé en fait. C'est vraiment une, une mise à l'épreuve de la part du jeu. C'est ça. Donc, et quand vous, connaissez, quand vous commencez le jeu, vous avez aucune connaissance et euh, très vite, vous faites buter. quoi. Et petit à petit, vous apprenez. On va Et surtout ça. ce qui est rigolo, c'est vous voyez Minecraft, vous mourrez, dans le pire des cas, ah oui. vous exponez, vous voyez, là en fait, si jamais on meurt, la map est détruite. <rire> ça, ça c'est le mode solo, ça. Ça, c'est en solo. En solo, vous mourrez une seule fois, votre barre de vie là, elle tombe à zéro une seule fois, c'est terminé. Genre, tout ce que vous avez fait, vous pouvez avoir joué 70 heures, être à les jours, euh, genre 80 000, la map est supprimée, la partie c'est terminée, vous pouvez pas revenir. En général t'es assez déçu quand ça t'arrive. C'est vraiment hardcore comme jeu. Surtout que tu peux mourir par n'importe quoi. Genre je sais pas tu peux te faire one shot pour des pingouins n'est-ce pas Guillaume Ah ouais, bah oui bah ça s'en souvient très bien. Et du coup à deux quand vous mourrez en fait vous devenez un fantôme. Et euh, vous, vous rendez l'autre fou. Mais vous pouvez être animé avec un cœur. Donc vous vous montrerez ce que c'est. Du coup c'est un peu moins hardcore euh, à deux. Il ah, y, y a quand même une manière de survivre. Là. Ouais ça a quelques avantages on va dire. Et du coup on avait fait une partie euh, par rapport aux pingouins. On avait fait une partie où... Oula C'est se... Mais casse-toi C'est arrive les gros Attends, Je suis en train de couper du bois, le, le raton laveur, il arrive, il me le prend sous le nez quoi. Il va est se calmer Ouais, parce que du coup ça c'est des ratons laveurs. Et euh, ouais, par rapport au pingouin, on avait fait une partie, on était genre à jour 35, on était plutôt bien. Et, euh, et on était pendant l'hiver et je tombe sur un, un groupe de genre... 10 pingouins et j'avais jamais vu les, des pingouins, du coup je suis allé les voir, un machin, euh, voir ce qu'ils faisaient. Ils sont arrivés, mon one shot <rire> et on a perdu la partie. Croyez-moi, ça met bien, vous voyez, quand vous avez joué environ 3-4 heures le soir et tout, on était genre combien 23, 25, un plus long, même Bah plus, hein, même plus. Putain, a rien, mais y a rien. Là, ça commence à m'énerver, là, y a rien. Moi, j'ai ramassé toute l'or au top, mais à part ça. C'est la nuit en plus. Hein mais, tu vois, je trouve. Euh... Je trouve quelques maisons de cochons isolées, mais genre je trouve pas de village, je trouve rien. Du coup, va falloir vite trouver un truc parce que là. Euh... Mm. Tout le temps qu'on passe à chercher, c'est du temps perdu quoi. On va trouver, on va trouver. Là, je suis à 25 de bouffe, perso. Lol, il ah. y avait la top qui me regardait. ah ah Ah, ah j'ai trouvé un petit village. Ah ça y est. Tu trouves quelque chose Ouais, cinq maisons les unes à côté des autres, il y a un cool, petit village. C'est cool, Après, genre, c'est pas un village ouf, tu vois, il a aucune plantation, il y a juste les maisons. Mais c'est déjà ça. Bon, va falloir que je me fasse un feu du coup. Je vais me poser là. là. Le truc euh, d'or, serait de trouver le roi cochon aussi. Ah, bah j'ai trouvé de l'or, tiens. Hop là, la nuit est terminée. Nice, enfin... Je pense avoir la dalle, que je commencer à... Ouais moi aussi j'ai vraiment la dalle, faut que je fasse un feu Ah putain j'ai même pas assez pour porter de l'or Vas-y on va planter ça, non non Non tu voles pas mes ressources oh, ça va, moi je suis pas mal, j'ai 80 d'estomac Un petit champignon Ah moi je suis un peu mal là, je suis à 8 A 8 t'es tendu quand même Ouais mais j'ai de la bouffe T'es verrou dis moi Attends j'essaye de recentrer ma caméra là, merde Merde, c'est comment Ah là, voilà, c'est comme ça, je euh, crois. Ben, regarde sur ta minimum, je suis complètement au sud. Ah, tu démarres vers le sud, ok, parce ouais. que je t'ai parti de chercher à l'est. Et du coup, j'aime bien faire les... des bases dans les forêts, comme ça, je les trouve pas mal. Donc, je pense on va la faire là, à la base. Genre, ici. Je vais aller faire un petit feu. Cela là faut vraiment que je mange, en fait. Et avec le feu, je vais pouvoir faire cuire ma nourriture pour pouvoir plus manger plus. un truc un peu plus solide. Résultat, en fait, quand on fait cuire la nourriture, elle se périme plus vite, non euh, non, je, je suis pas sûr. Je sais pas. Donc et ça, vous voyez, c'est de l'or. Hein. Ça, c'est de l'or. Vous avez vu les, les cochons. Donc les cochons, ils sont amicaux en hein, deux base. Après, si vous les tapez, ils vont se vénérer. Et ils sont assez, euh, ils sont assez strong, hein, ça va. Ah, j'ai trouvé une petite mine. Ah, il est pas mal, cet endroit. Entre la mine, les deux forêts et tout. Franchement, il est pas mal. Moi, je descends. Je descends, je descends. Faudrait qu'on se pose. Euh... Faire, hein. Ah, ça, c'est nice. Putain, il y a même une savane, mais mec, est, on est entre tout, genre c'est nickel. Mmh. On va se mettre là, vous savez quoi, on va se mettre là. Merde, ouais, suis entends mauvais de ça. Bah ben, regarde sur la mini-map, hein, t'as le mode, logiquement. Euh, oui, on va voir. Alors là, je vais prendre un peu plus de, de pierre pour pouvoir ah, faire un, un, feu, euh, un feu balèze directement. Parce il y a deux types de feux, hein. Il y a le feu, euh, celui-ci. Genre quand vous le terminez, il, il se détruit. Et celui-là, c'est... Euh... Le feu reste en place et en fait, il faut simplement l'alimenter. Voilà. Du coup, on va faire cuire notre petite viande. Hop là, on obtient ça, on mange. Et là, en fait, non. Non, et là, on remonte, remonte de que dalle. Vous vous rendez compte, genre, de la difficulté du truc J'ai mangé ma viande, j'ai rien remonté du tout. Donc là, je dois vraiment manger la masse de trucs. J'ai quelques champignons, si tu veux, à la limite. Ouais, ah, mais les champignons, faut les cuisiner pour que ce soit utile. Bah, après, moi, j'ai de quoi faire une cuisine, là, -même. T'as du charbon ah, ou pas T'as pris du charbon ah, donc, On mange, on mange ah, voilà. là. Et, et là on s'est remis bien Alors du coup Là on a notre petite barre de craft Donc pour l'instant on a Vous voyez qu'il y a des trous, on n'a pas tout encore Et pour tout avoir on va aller dans science Et on va essayer de fabriquer ça là La science machine Donc il nous manque de la pierre Du coup on va miner un coup Je pierre si tu veux, franchement tout Bah là je suis dans une mine donc euh, t'inquiète je suis Ouh c'est quoi cette merde mec je connais pas J'étais un bordel de raton laveur et t'as une putain de statue à côté Oh non t'as as trouvé le gloomer Ah oui, oh, mec je t'aime Ah je t'aime Gloomer statue ça va. Je t'aime Genre c'est une créature en fait euh, Il faut y aller euh, pendant ah, la je pleine DLC Ouais c'est dans le DLC Mais ouais, ah, en gros je... genre c'est une espèce de créature qui est gentille et qui tue et genre elle te remonte ta santé mentale en fait Ah oh, c'est gentil Du coup c'est trop bien et elle, elle crache du savon de temps en temps je sais plus à quoi ça sert il y a le bonsoir mon cher. Bonsoir mon ami. Alors, on Attends il me manque un de pierre. Ouais parce que regarde genre en haut il y a une savane, en bas il y a une forêt, à droite il y a une forêt et tout. Ah merci merci. Du et coup, du coup on va chercher... Attends je fais une science machine là. Je te donnais 20 d'or, ça devrait le faire. Et du coup il y a un attaque de machine juste un peu à droite là. Okay. Le, la statue ouais. ouais on ira là on ira la chercher. Donc voilà, là vous voyez qu'avec la Science Machine je peux faire plein de nouveaux trucs en fait. Un peu comme un atelier sur Minecraft en fait. C'est ça. Donc on va partir sur un petit sac à dos déjà. Hop là. Donc ça me permet, regardez, de porter beaucoup plus d'objets. Je vais euh... pas en un mec. Euh... Bah Écoute, je vais t'en faire un. Nickel. Ouais, bon. je ah c'est bon. Ah mais cherche. je peux pas, je peux pas en prendre deux en même temps. Faut que tu viennes le chercher. Ça marche. Je peux pas en prendre deux. Euh, du coup, donc on va commencer euh, par les bases. Hein. Euh, on va se faire une lance. Donc, en gros, outils, bah, feu, genre lumière. Ça, c'est tous les outils euh, utiles pour, su pour survivre, genre canne à pêche, euh, parapluie, tout le bordel. Ça, c'est tout pour produire de la nourriture. Ça, c'est la science, c'est-à-dire bah, tous, les, tous les outils, un peu tous les trucs euh, scientifiques et tous les trucs pour pouvoir créer justement plus d'objets. Ça, c'est tous les trucs de combat. Euh, ça, c'est les structures du style les coffres, les murs, etc. Ça, c'est les, les matériaux, donc genre transformer du bois en planche, etc. Ça, c'est la magie. Ça, c'est vraiment quand t'es évolué dans le jeu, on s'en sert pas souvent. Et ça, c'est les vêtements. Alors, voilà. On se, on se, la magie, on s'en sert juste pour faire renaître l'autre en général. La magie, c'est rare. Hein. Je m'en suis servi dans mon truc où j'étais jour 70, là, mais je crois que je m'en suis jamais servi autrement. Mm. Euh, du coup, je me quoi, suis couru. une petite cuisinière, dis-moi que je fasse une corde. Euh, ouais, bah, tu sais quoi, va chercher du charbon. Du coup, je vais me faire une petite lance. Hop là. Mais t'as pas un petit coffre, de fait je... Euh... je pense à vendre les ressources à poser. Tu veux que je fasse un coffre Bah, Pour l'instant, on prend le dos. Hein. J'ai pas assez de bois pour faire un coffre. Je sais euh, pas si t'en as je... assez. J'en ai 15. Bah tiens, je te file une planche et logiquement, t'auras assez. Vas-y, fais d'autres planches. Logiquement, tu devrais être bon. Alors, voyons voir. Ah, c'est magnifique. On a même une savane à gauche. Est-ce qu'il y a des petits lapins Ce serait magnifique qu'il y ait des petits lapins. Ah, voilà. Donc ça, c'est un terrier de lapin. Et il y en a un, deux, trois. Ouais. C'est pas c'est pas dingue, quoi. Donc là, ils, ils y sont pas parce que c'est le soir. Ils sont tous rentrés dans leur terrier. Ça, ça marche pour la plupart des animaux. Ouais, il y a quand même pas mal de terriers, ça va. Et surtout, c'est à proximité de la base. Donc ça, c'est nickel. Oh, oh, oh, mec. Oh, oh, oh. Attends. Oh, nice, engrenage. Oh, ça oh. Bien, ça. Ah, ça ça nous met bien, ça, ça nous met très bien. Juste à côté de la base, nickel. Donc là, en gros, ce que vous voyez, euh, c'est des espèces de biomes un peu spéciaux, et genre ce truc qui a l'air bien vénère là, c'est un espèce de, de chevalier de jeu d'échecs, et en gros, quand on le but il va nous donner des engrenages. Et les engrenages, ça sert à la fabrication d'un d'un, euh, frigo, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Du coup, c'est vraiment essentiel à la survie. Et en plus, il en a pas qu'un rond, il y, y en a deux. Oh, je sais pas. Donc il y a de quoi faire plusieurs ouais. frigos. Mais ça, c'est cool, par contre, parce que... Là, frigo, par contre, là, c'est la nuit. Ça. Ouais, donc là. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais, j'arrive, j'arrive. J'ai mis le feu, il pas de souci. J'ai pas fait gaffe. Et du coup, je te laisse ranger un petit peu. Donc là, donc là vous voyez, il y a des, des petits chemins, ça nous permet de marcher plus vite. Du coup, c'est pour ça que euh, j'ai fabriqué la base sur le chemin. Je fais toujours les bases sur le chemin, parce que pour, euh, pour faire des va-et-vient, c'est beaucoup plus pratique. Quand t'es ouais c'est ça parce que c'est vraiment il euh... faut vraiment gagner un maximum de temps dans le jeu Sur... surveille bien t'as à avoir des folies hein aussi ah, de... folie je suis tranquille hein. je suis parce à 180. Que... Ouais. vingts ouais c'est quand tu te rends compte que t'es euh, au quart et que t'as rien fait pour un... pour bah genre c'est fini crois quoi que le feu va tenir avec une seule bûche je pense ouais j'ai des trucs hein sinon dans le pire des cas ouais ah mais je pense qu'il passe hein hop là et du coup, euh, est-ce qu'on fabrique une cuisinière ou pas Ouais, il nous en faut une très vite, ouais. Ah nickel. Attends, Allez. donc là, fa fabrique-toi tout de suite une armure de bois, histoire oui, d'éviter ouais. de prendre des dégâts. Une armure de bois. Merde. Euh, j'ai ouais, pas, j'ai pas. Bon. De quoi De quoi là, euh, moi j'avais mis toutes mes toutes mes merde. Bûche Ah oui, toutes les armes. Ah, tu sais quoi Je vais aller couper un peu de bois. J'allais voir Dog en haut. Fight, suite. Ouais, ah, tu... là, du coup on va commencer à se stuffer un peu, parce qu'on prend très vite des dégâts dans ce jeu. Et quand on, va, quand on va être bien stuffé, on prendra plus rien du tout. On va prendre un peu de bois. Du coup là on commence à fabriquer les trucs classiques de la base. Hein. Y'a rien à faire de spécial pour l'instant. Tu te où est-ce est la cuisinière mec Ouais, elle est dans Food. Dans Food, hop, ben. Prott. Merde, j'ai pété ma hache. Euh... Attends, on a rien du tout pour faire la la cuisinière. Ah bah oui, il faut des il faut brûler des arbres pour faire du charbon. Ouais. Donc le charbon dans le jeu, il faut cramer des arbres à la torche hein, pour l'avoir. C'est pas comme du... Minecraft. Hein. Ah, C'est La même chose. Hein. C'est difficile. Du coup, est-ce que j'ai une hache? Ah voilà, ça c'est un petit lapin. Donc là pour l'instant vous voyez c'est assez calme comme je vous dis toi, oh, ça va assez simple, machin. Et vous allez voir très vite que ça va se compliquer. Par exemple, à chaque fois que je coupe un arbre, il y a un nombre qui s'ajoute à une variable. Et quand la variable elle arrive à un certain nombre, il y a un arbre géant qui arrive et qui me poursuit et qui me one-shot. C'est un, bon. e un exemple de la difficulté du jeu. mais, mais c'est. Tu brûles trop d'armes, tu te fais buter par un monstre géant des arbres qui donne plus de Mais c'est pas un arbre géant genre, genre genre genre cool et tout, tu vois, c'est l'arbre géant vénère. C'est-à-dire qu'il te poursuit à l'infini. À, à l'infini, il ne te lâche jamais, en fait. Jusqu'à ce qu'il t'ait tué, il te lâche pas. Et la seule manière de le faire lâcher, c'est de replanter plein d'arbres autour de lui. C'est possible de le tuer ou pas euh, pff, Le mec, il a 4000 PV. Hein. Garde la pêche, hein. si tu veux le tuer, euh, bonne chance. Hein. Tu c'est vraiment, hein. vraiment hyper strong. Alors, vous voyez, donc c'est vraiment la nature est contre nous quoi, dans ce jeu. Ouais, ouais, C'est un, un des fait. exemples de la difficulté. Genre, par exemple, un jour j'avais une partie, j'étais vague. Enfin, euh, j'étais jour, euh, jour 40, euh, j'étais pas trop mal. J'étais pendant l'été. Et puis là, euh, j'ai faim en fait. je, je, je vois un truc qui arrive dans ma base, c'est genre, c'est une libellule géante. Et genre, qui crache des flammes. Je me dis, ouais, putain, c'est quoi ce truc machin Elle arrive, elle brûle toute ma base. J'ai mis 40 jours à faire, elle me one shot, fin de partie. <rire> j'étais derrière mon ordi, j'étais. Bon... <rire> bon bah je suis en PLS. <rire> c'est atroce. Mais c'est vraiment des sadiques qui ont fait ce jeu. C'est... Parfois c'est vraiment dur. Donc bon. On va essayer de survivre un maximum. Hein. Je sais pas jusqu'où on va aller. Là il y a vraiment euh, énormément de savane autour. Il y a plein de lapins donc ça c'est cool. Les lapins c'est vraiment une bouffe. Euh... Ouais, les lapins c'est vraiment... Euh... C'est ça. Et surtout, ça fait des trucs bien solides, genre qui vous remettent la moitié de votre barre d'estomac. Et c'est ça qui est important. Ah, c'est ça là, c'est les, hein. ah, les meatballs. Ah, les meatballs. les meatballs, c'est la vie. Les meatballs. C'est les meatballs, tu fais rien en fait. Clairement. Ton truc de poisson c'est okay, trop tard. Ah, ça, c'est dar aussi. Y a que toi ah, ah, J'ai trouvé des petites araignées. C'est mon petit secret, ça. Mais il nous faut une canne à pêche. Attends, du coup, on va chasser un peu de l'araignée. Bah, écoute, moi, je commence ma passion à attraper les lapins. Vas-y. Donc les araignées, ça peut vous faire stacker trois trucs. Hein. Vous voyez un peu comme je suis un professionnel à la chasse d'araignées. Hop là. <rire> ça peut vous faire stacker euh, soit de la viande de monstre, soit des, des toiles d'araignée, soit des, des glands d'araignée. Qui permettent de vous soigner. Vite, hein. Ouais je vais rentrer, je vais rentrer. Euh, par rapport aux fleurs, les fleurs quand vous les ramassez, elles re vous remettent un, un de son. Ah non, elles vous remettent 5 de santé mentale. Et euh, quand vous les mangez, elles vous remettent 1 point de santé. Hmm. Donc c'est très pratique quand vous devenez fou. Et vous pouvez faire aussi pas mal de trucs avec. Des petits vêtements, tout ça. Quand on commence à devenir fou, on mange des fleurs, hein, c'est bien connu. Ah bah oui, c'est complètement logique. D'ailleurs, dans les asiles de fou, je sais pas si vous aviez, mais, euh, mais il, en faut, il, il, man... il faisait manger que des fleurs euh, aux, aux prisonniers. Ah putain, tu m'as fait peur. Ah t'es con. Il m'a fait flipper. C'est quoi ton armure de gitan là Wesh t'as un problème. Wallah <rire> voilà, ça en Lui qui s'est fait une armure oh, en paille. Oh putain fais gaffe Oh il est sale bête. Oh, oh, oh. Alors ça Wallah voilà, tu me cherches Fais <rire> pas le mec arrête. Voilà, voilà il vu. <rire> si, si il vient vers moi je te bute. Non c'est bon Il te, te chase. Non on dégage, on dégage. Deux, me chase. Ah, oh mec, mais tu sais que je pourrais lui piquer son œuf. Bah on fait ça ou pas Ah non. Ah mais non mais non Surtout pas si tu, si tu lui piques son œuf, il te chase à l'infini jusqu'à ce qu'il te tue comme l'arbre. Ah ouais, t'es sûr Ouais, j'avais essayé un jour. J'étais mort, jour 2. <rire> <Worse. rire> il m'avait one shot. Ah, c'est bon, je suis retourné à la base. Je vais me dépêcher. Ah, quoi, qu'on a encore du temps, mine de rien. Ouais, ouais, ça va. Mais moi, faut que je bouffe là. Ok, du coup, on va commencer à fabriquer 2-3 trucs. On va mettre ça pour faire du fuel là. Comme pas on dit dans le milieu. Est-ce Est que tu t'en souviendrais Oui, c'est. Euh, c'est. Un. Enfin, c'est trois légumes un et. Viande, euh, trois légumes, et un, une viande, ouais. Tu vois quand on était en PLS en hiver et on s'était dit, allez, une, tu dois attendre 6 légumes. Ah, ouais, c'est ça, ça. c'est ça. Genre, on était en hiver en fait et chacun avait son programme. Genre, moi dans la journée, je devais choper 3 légumes et lui, il devait choper une viande pour pouvoir survivre le soir. Oui. C'était vraiment dur. Hein. C'était chaud. C'était ouais, vraiment chaud. À chaque fois à moi. Est-ce que je bute ce lapin Ouais. je vais me le faire cuire. Donc, pas fond, toi faut... toi Euh ouais ouais, là je suis en train de... je suis en train de mourir là. tu je suis de passer un lapin, Mustafa. Euh... Bah... Vaudrait mieux réussir à prendre du charbon rapidement et faire une... Une truc là. Oh, bah, ça serait largement plus worse. Ouais, attends. Il faut quoi déjà pour le faire C'est ça, c'est le pot Donc il faut beaucoup de pierres et du charbon. <rire> Quand je clique sur toi, il me dit euh, « Is that mirror <rire> ?» Mais bon, tu sais quoi, demain je vais aller le chercher le... le charbon. Ouais, cool. Parce que là, on a vraiment besoin de bouffe Niveau or, on est calé. Hein, ouais, niveau or, on est vraiment bien. Oh, genre bien la... Bien. la partie que j'ai fait d'avant, tu vois, on était vraiment en PLS niveau or, on n'en avait pas du tout. Et genre, Ça, les seules réserves d'or qu'il y avait, c'était dans le désert, au milieu de, de spawners mmh. de chiens. Genre, t'avais 20 chiens. Et du coup, c'était impossible de prendre l'or. Oh, ah, mais t'en mets Ah, peur <rire> Ouais, t'inquiète. en train de faire de la cuisson et tout Je sais, allez, ah, on va faire quelque chose ou quoi Alors euh, mon armure en bois, est-ce que je peux la faire Non mais voilà. euh, tu peux rien faire par rapport à mon armure en paille. <rire> non franchement, fais-toi une. Euh, fais-toi une armure en bois mec genre tu ça va tellement rien Tu sais que ça brûle basse hein <rire> T'es sérieux le Mec il la met dans le feu quoi au calme. Parce que vous pouvez mettre énormément de choses dans le feu hein. Les pétales, euh, tout ce que vous voulez. Fight. Euh, fight. Hop là. Euh. Ah mais j'ai pas de corne mec euh... Ouais, est-ce que tu aurais pas... Ah si c'est bon j'en ai. Ah bah tu sais faut les faire avec les herbes, c'est dans le diamant là. Hein refine, je sais pas si c'est dire refine en français. ressources peut-être, quelque chose comme ça. Net. Voilà, nickel. Ah, Allez, alors. Coup, fight, armure, prototype. Voilà. Ok. Ah bah ouais, on commence à avoir de la barbe là. Une magnifique petite barbe. Euh, du coup, je vais aller cramer des arbres. Mmh, du Parce coup, moi, que j'aime pas la nature. Et moi, écoute, je vais de chercher des lapins. Écoute. Après tout, c'est la base du jeu. Ah putain, mais là, si je crame ces arbres, je vais cramer toute la forêt. il ouais, faut bien que tu laisses tes arbres. Ouais. Écoute, moi, je vais chercher du lapin. C'est bon le lapin. Euh, on va cramer celui-là. Surtout que là, il y a le village de cochons à côté donc si je crame le village de cochons, euh, on est mal. Oh mec, il y a une statue de Maxwell ici. Ah ouais Ouais. Oh merde, merde, merde Non, non. C'est cool ça mec, il a statue Putain, je sais pas que ça pouvait cramer les champignons. Mec, j'ai failli cramer le village de cochons. Hein. <rire> merde Putain, il m'a vraiment cramer. Aïe. Ah les lapins, on sort des trous. Ah c'est bon. Eh mais je... putain, mais c'est horrible. Allez, vite, arrête. Putain, je suis en train de prendre des dégâts. Genre en gros, ce que je fais là, c'est que là, là, il va s'enflammer. Du coup, je l'empêche de s'enflammer, mais, mais je prends des dégâts, quoi. Genre, je brûle. Parce que si ça, ça s'enflamme, ça va se transmettre à ça et ça va tout cramer, quoi. Ouais. Voilà, c'est bon. Terminé. Ah bah, j'ai même réussi à cramer un papillon dans le loup. Magnifique. Après tout. Donc chaque truc a son utilité hein, dans ce jeu, c'est vraiment. Hein chaque ressource a son utilité. C'est que c'est important d'avoir vraiment de tout. En plein. Hmm. Genre même ça là, les trucs que t'as laissés par terre là, ça se mange. Hein. Ah ouais? Quand tu coupes les arbres, ouais, les petits trucs verts là. À, à la fois ça sert à replanter les arbres et à la fois si vous les faites cuire ça peut se manger. Faut commencer à en planter des arbres. J'en ai planté quelques-uns. Oui. Mais surtout, il faut se faire une réserve de pommes de pain Si jamais l'arbre géant, il arrive, tu vois. Genre, on chope la réserve et puis on va on va planter autour de lui, quoi. Sinon, on est mort. Alors. Là, je vous montre un petit exemple. Hein. On va les bouffer. Hop là. Ça, c'est la même. Ça se mange. Hop là. Euh, du coup, le croque C'est bon, mec, je, fais le... je fabrique le croque-pot. Hein. Nice. Bah, écoute, moi j'ai du lapin, donc on pourrait faire des meatballs. Ok, nice. Donc, ça, c'est une cuisinière. Ça, c'est la vie dans ce jeu. Ça vous permet de fabriquer des petits plats à partir d'aliments. De... Et donc, les plats, ils vous rendront beaucoup plus de. Beaucoup plus de. cette de barre et beaucoup plus de vie, en fait. on soit cuisiné. Je que le cuisinière soit la vie. Ouais. Petit exemple. Bah, je vais vous faire des meatballs. Hein vous allez comprendre à quel point c'est fort donc trois légumes et une viande donc ça c'est la viande d'araignée de tout à l'heure j'ai un petit mode où si j'appuie là-dessus il me montre euh, est ce que enfin les chances que ça a de produire euh, un aliment donc c'est pas mal c'est quelle touche mec que je le sais plus euh, de quoi le mode. c'est pas une touche c'est ah, quand si es si suis... ah, si mais, toi, tu es dans le crockpot mais toi tu l'as pas hein. logiquement toi tu l'as pas c'est pas dans les modes du serveur, c'est dans les modes... Euh, Mais je aussi. Le... C'est good crockpot, de un truc comme ça, non Ouais. Bah C'est quand t'es dans le -pot, hein. pot bah, Un bouton prédict. Ah, peut-être. Euh... Ouais, du coup, je vais pas les manger maintenant. Je vais attendre d'avoir un peu plus faim. Et on va remettre ça dans le coffre. Je... Mec, faudrait trouver une pierre de résurrection. C'est pour avoir les... la peau de cochon, pour se faire des casques. Comme ça, ouais, après, on peut aller mec. choper les, les engrenages. Tu veux la bonne nouvelle Vas-y. Devine combien de lapin j'ai Vas-y. Vas-y, dis un nom, dis un nom. Je sais pas, 7. Ah, 6. 6, c'est dar, c'est ah, dar. Mais, mais, dark, mais tu pas. vois, là il nous faut vite un frigo, sinon ils vont se périmer très vite les trucs. Non, je ne les ai pas tués. Ah ok. Du coup ils prennent masse place dans nice. mon inventaire, mais je ne les ai pas tués. Euh, on va faire une pelle, écoutez, merde. On va faire une pelle, donc la pelle c'est super pratique, ça permet de déterrer énormément de choses. Et même on, on... mec on a même de la glace à côté. Ouais, pas dit ça, ça sert. Bah c'est pour l'été en fait. Si t'as pas de glace, genre t'es mort. Ça te permet de faire genre un glaçon que tu te mets sur la tête et ça t'empêche de crever de chaud. Là, genre à côté du... tu sais pas, du cyclope là tout à l'heure. Il genre une grosse flaque noire, je sais pas ce que c'est. Euh, ouais, c'est le truc dont je t'ai parlé, c'est le camp du mec qui spawn pendant l'hiver. Ah, okay. C'est un espèce d'orque, enfin de... De... de... de phoque. Voilà, chercher le mot. C'est un espèce de phoque en fait, et apparemment c'est assez fort. Du coup, on va pas aller l'embêter. Ok. Donc, ça c'est le truc que j'avais trouvé où il y a les, les engrenages. Euh, Qu'est-ce que je vais aller faire demain Il faudrait fabriquer la, la Science Machine là. La Science Machine. Enfin, la Alchemy Engine, c'est comme la. La Science machine, mais en plus évolué, c'est à dire qu'on pourra faire encore plus d'objets. Euh, ouais, et du coup, on est environ à 30 minutes de vidéo. Du coup, euh, on va couper là la première vidéo. Je pense que, ouais, c'est une bonne introduction. Je pense qu'une demi-heure de vidéo, c'est bien. Dites-nous ce que vous en pensez, mais, euh... mais une demi-heure, je pense que c'est bien. C'est opé les meatballs. <rire> ah, bah oui, bah, regardez, je vais vous montrer. Je la mange, regardez la barre de vie. Hop là. <rire> C'est vraiment, vraiment la vie, ce truc, en fait. Ça coûte pas très cher. C'est ça, ça qui est bien. Niveau rapport, c'est carrément worse, quoi. Voilà, donc c'était le premier épisode de Don't Starve. J'espère qu'il vous a plu et que, euh, et que le jeu vous plaît. Pour l'instant, euh, vous découvrez énormément de choses, donc c'est pas facile à comprendre, mais petit à petit, vous allez comprendre les mécaniques un peu et tout. C'est vraiment cool, vous allez voir. Du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. Je sais pas si ça sortira juste après ou un petit peu après, on verra. C'était Iron et Wampy. J'espère que... J'espère que vous avez kiffé. Allez, ciao tout le monde.